Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo numéro 21 du calendrier de l'avant de Tango de Soi. Aujourd'hui c'est moi qui vous présente, qui vous propose un petit clip que j'aime beaucoup, qui est le clip d'un orchestre de tango contemporain, La Tipica Misteriosa de Buenos Aires. Le morceau c'est 7 de Enero. Et j'aime bien ce, ce clip parce qu'il est assez simple, c'est une petite vidéo... Euh, sans, sans paillettes, sans show, c'est juste des amis qui dansent ensemble. C'est en été, c'est joli. Et euh, voilà, ça me rappelle pourquoi j'ai commencé le tango, pourquoi j'aime ça. Et même si ça paraît un petit peu loin en ce moment, et l'été, et le fait de danser entre amis, et ben ça fait du bien. Donc je le partage avec vous aujourd'hui, euh, comme un petit, une petite douceur. Et voilà. Je vous laisse profiter de, de ce clip et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année.